25 000 euros, 25 000 euros d'amende pour ça. tu vois, juste ça. Ce contrat, eh bien, ce contrat que cette personne n'avait pas, tout simplement parce que, eh bien, elle faisait de la sous-location de manière illégale. Et donc, justement, on va voir dans cette vidéo comment faire de la sous-location 100% légal. Je t'en parle tout de suite dans cette vidéo. Et puis je vais te raconter aussi une anecdote donc qui s'est passée par rapport à cette personne qui a clairement été condamnée très récemment. Hein, ça vient d'arriver pour 25 000 euros et encore elle, elle s'en sort plutôt bien. Ce que ça aurait pu être beaucoup plus que ça. Tu vas voir aussi que derrière euh, finalement les grands on va dire profiteurs, entre guillemets, ceux qui en ont, ont tiré les, on va dire, le, le fruit de tout ça, c'est finalement les propriétaires. Tu vas voir que malgré leur méconnaissance et pensant que derrière, euh, eh bien, ils allaient euh, tout simplement obtenir réparation. Oui, ils ont obtenu réparation, mais de manière assez euh, impressionnante. Et je vais t'expliquer pourquoi justement dans cette vidéo. C'est pour ça, donc reste bien jusqu'à la fin. Mais juste avant, comme tu le sais, eh bien, je balance quoi Je balance le... Bah, Dis-moi Partie commentaire, on balance quoi On balance le... Générique Alors avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, comme d'habitude, je vais te demander de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. activer la petite clochette et comme ça tu recevras des notifications à chaque fois que je vais livrer une vidéo sur l'immobilier, l'investissement locatif, tout ce qui est lié autour de la sous-location professionnelle et tout ce qui est lié autour de la conciergerie d'appartements. Et avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite eh bien, une série de quatre vidéos sur comment te lancer dans la sous-location professionnelle. Tu as découvert tout ça dans cette série de 4 vidéos et tu découvres ça où Tout simplement dans la partie commentaire, tu as un petit lien, tu cliques et comme ça tu récupères cette série de quatre vidéos et tu vas voir que tu vas apprendre vraiment énormément de choses. Donc, aujourd'hui, je voudrais revenir sur un fait, un fait divers, on va dire, qui est arrivé très récemment à une personne qui a été condamnée à 25 000 euros d'amende au tribunal, alors qui s'en sort plutôt bien parce qu'en fait, les faits, ont été avérés depuis plusieurs années de ça et le tribunal finalement a retenu je crois que les une ou deux années donc du coup il y a eu beaucoup plus mais derrière et euh, eh bien ils ont retenu en compte que et euh, eh bien les deux dernières années donc qu'est ce qui s'est passé concrètement et eh bien c'est que cette personne finalement louait un appartement à un propriétaire et derrière et eh bien tout simplement faisait de la location airbnb location courte durée comme je peux l'expliquer cette chaîne youtube donc dans ce cas précis eh bien, c'est tout à fait illégal. Et donc, cette personne a été condamnée très justement puisque pour deux principales raisons et c'est ce dont j'explique très fréquemment sur ma chaîne youtube également dans le cadre de mes formations mais on va y revenir justement. Euh, ce qui se passe c'est que cette personne eh bien premièrement n'avait pas du tout tenu enfin n'avait pas du tout prévenu le propriétaire qu'elle faisait cette activité hein, donc elle lui payait un loyer tous les mois et en gros elle relouait derrière sur Airbnb puis la différence des loyers eh bien faisait que du coup la, la plus-value bah c'était en gros son cash flow et c'est comme ça qu'elle gagnait de l'argent et c'est comme ça que j'en gagne et c'est comme ça que beaucoup de personnes en gagnent mais sauf qu'entre moi et elle il y a vraiment une énorme différence et on va en parler dans cette vidéo. Donc première chose, elle n'a pas prévu du propriétaire et deuxième chose, eh bien elle n'utilisait pas le bon contrat. Hein. C'est à dire que tout simplement elle avait un bail classique, elle avait dû signer historiquement avec le propriétaire un bail loi 1901 et donc ce bail ne permet pas de gagner de l'argent en faisant de la sous-location. C'est à dire que tu payes ton loyer et derrière euh, tout simplement tu ne peux pas relouer euh, plus cher que le loyer initial que tu euh, verses au propriétaire. Alors en fait le truc c'est que euh, donc elle l'a fait. Et vu que les propriétaires s'en sont rendus compte, eh bien, ils ont saisi le tribunal. Et donc, ce que ne savaient pas les propriétaires, eh bien, c'est que eux également, ils pouvaient tout simplement demander la somme d'argent qu'elle avait perçue. Et donc là, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que finalement, tout ce qu'elle a pensé gagner, eh bien, depuis de toutes ces années, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le tribunal a réclamé cette somme d'argent à cette personne-là et doit donc le verser au propriétaire. Donc le propriétaire se retrouve dans une situation qui finalement qui, qui, qui ne change rien, enfin qui n'a rien changé, parce que lui j'imagine qu'il devait être payé de son loyer, etc. etc. mais c'est juste que, bah, au final, le propriétaire, on a tiré le fruit euh, finalement de, euh, de l'illégalité qu'a réalisé sa locataire. Donc si toi tu es propriétaire et si un jour tu surprends un de tes euh, locataires euh, à faire sur d'activité, d'activité, bah, tu te rends compte que si tu laisses passer euh, peut-être un an ou deux ans, eh bien, on peut revenir en arrière et réclamer tous les loyers qui ont été collectés. Donc tu vois que du coup ça a été une belle surprise pour le propriétaire hein, parce que lui il a cité le tribunal parce qu'il voulait tout simplement que ça cesse. Je pense pas que tu es dans une logique autre parce qu'il voulait juste que ça cesse tout simplement, c'était illégal. Mais au delà de tout ça, il a récupéré en fait l'argent qui avait été collecté par le locataire. Elle finalement s'en sort aussi je trouve pas si mal parce que euh, en fait le, le tribunal est revenu que sur la première ou deuxième année. n'est pas revenu sur les années précédentes sachant que c'est quelque chose qu'elle avait fait depuis quand même plusieurs années maintenant. Donc les conclusions de tout ça, c'est que si toi aussi tu veux faire de la sous-location, c'est pas par hasard qu'il existe des contrats spécifiques, c'est pas par hasard euh, que j'ai pris un avocat pour le faire, c'est pas par hasard qu'il y a des programmes de formation que je réalise et que, et, et sur lesquels tu, tu peux, tu, bah, tu peux aller, où justement tu trouves ce type de document, tu trouves justement euh, les explications de ce document, parce que c'est pareil aussi, euh, euh, ça me fait un peu marrer. Euh, j'ai vu des personnes qui, sur YouTube, euh, je ne citerai pas de nom, mais je pense que ces personnes se reconnaîtront, qui ont des chaînes YouTube et puis qui vous disent, nous, on vous met que du contenu gratuit, euh, on livre des, des, comment des formations gratuites. Alors, déjà, sur ma chaîne YouTube, moi, on livre énormément de contenu gratuit. Mais vraiment, euh, je, je te livre énormément d'informations sur cette chaîne YouTube. Euh, pas au format formation, mais au format euh, information. D'accord Ça, c'est la première chose. Bien évidemment, je ne vais pas diffuser ce contrat qui m'a coûté 2000 euros. Je ne vais pas le diffuser comme ça sur Internet. C'est évident. C'est un contrat que je fais faire par un avocat. On, on, a, on a échangé autour de ça. On a mis en place mon business. Et en plus, c'est une propriété intellectuelle. Et justement, ceux qui diffusent ces contrats là en mode, euh, il suffit de me donner votre email ou votre, euh, ce que vous voulez et je vous livre euh, le fameux bail gratuitement ou en échange de 5 euros ou 10 euros, tout ça est absolument illégal hein, que vous en soyez que vous soyez très clair par rapport à ça. Déjà, un, c'est illégal. Deux, on ne sait pas d'où il vient ce contrat, on ne sait pas qui a fait ça, parce qu'à un moment donné, c'est important de retrouver l'historique. Euh, d'où vient ce contrat C'est des baux spécifiques, d'accord Ce n'est pas des baux, euh, comment dirais-je, classiques, euh, qu'on retrouve euh, euh, sur sur Internet. C'est des baux vraiment spécifiques qui ont été faits dans le cadre de cette activité. Cette activité est très, est très récente, et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de... Euh, comment dirais-je, de... de de condamnation au tribunal, il y a beaucoup de, de, de jurisprudence notamment. Et ce que je vais vous dire, c'est que euh, derrière, il y a vraiment un côté légal euh, par rapport à ça. Et si vous faites cette activité avec un vulgaire contrat que vous avez chopé je ne sais où, et qu'à un moment donné, vous vous retrouvez au tribunal pour justifier telle ou telle chose, ou par exemple au niveau des assurances aussi, parce que les assurances regardent les contrats, et eh bien à un moment donné, vous risquez de faire une activité qui est bancale, et moi je ne comprends pas. Parce que je me dis, vous faites une activité professionnelle, donc vous créez une entreprise, vous êtes en mode chef d'entreprise. Rappelez-vous bien de quelque chose. L'administration française, l'administration fiscale, l'administration judiciaire, elle vous dira Mais monsieur, vous êtes chef d'entreprise, vous devez être au courant de ce qui se passe dans votre activité. Bah ben oui, c'est quand même logique. Vous êtes un professionnel. Donc, à partir du moment où vous êtes un professionnel, vous faites les choses de manière professionnelle, donc suivi, organisé, encadré. Moi je me suis organisé, je me suis encadré, j'ai pris des personnes qui m'ont entouré par rapport à ça. Et quand justement je vous mets à disposition des programmes de formation qui sont certes payants, ben bah oui mais c'est parce que derrière vous retrouvez tous ces fameux documents et ces documents que je peux certifier, ces documents que je peux tracer, je peux vous dire ben bah voilà il a été fait par telle personne, tel jour, telle heure et c'est des personnes de loi. Les personnes qui vous qui vous filent des contrats à droite à gauche ou qui ont des chaînes YouTube qui vous lisent de, de, de, de, de la formation, déjà petit un c'est des gens qui, qui ne font pas cette activité, qui qui savent même pas de quoi ils parlent. En gros, ils ont fait des copier collés ils sont allés à droite à gauche, de formateurs lenda comme moi, ils ont recopié en gros la grande trame, ils l'ont remis au format vidéo, ils ont essayé de choper un contrat où ils l'ont acheté je ne sais où, je ne sais à qui, et ils vous mettent ça là-dedans. Mais à un moment donné, euh, comment vous pouvez lancer une activité professionnelle en vous basant sur des gens qui vous donnent des choses, tiens, vas-y, je te file ça, je te file ci, mais ça, mais ça, mais, mais enfin, dans quel monde vous vivez, quoi Enfin, à un moment donné, euh, moi, je comprends pas. Euh, je comprends pas, c'est comme moi aujourd'hui, quand je fais quelque chose, pour être certain que mon activité est stable et que mon activité va être pérenne, eh bien, bien évidemment, je l'encadre. C'est pas, pas parce qu'un un, un copain ou un ami te dit « bah tiens, je vais te filer euh, euh, tel truc, tel machin, ça devrait t'aider » que derrière, ça va permettre d'encadrer votre activité de manière légale. Ça, il faut bien que vous l'ayez en tête. Donc du coup... C'est important pour moi, de, et pour vous, ça devrait l'être aussi, de vous entourer des bonnes personnes, ou des gens qui ont des programmes, notamment le mien, Alors vous allez me dire, je fais la promotion de mes programmes, mais pas du tout, c'est juste qu'à un moment donné, ce que je vous mets à disposition, ce sont des choses qui ont été faites de manière organisée, le fruit de mon expérience, qui ont été aussi vérifiées par des organismes, qui ont été encadrées par des avocats, etc., etc. Et donc, ce que je vous mets à disposition, bien évidemment, ça a une valeur, bien évidemment, c'est pas gratuit, tout simplement parce que derrière, il y a eu un travail qui a été fait, un vrai travail de fond, de fond et de forme. Alors que je ne citerai pas le nom, mais ils se reconnaîtront. Euh, ces personnes qui vous livrent, euh, en gros, je vous mets que des formations gratuites tous les jours, etc., de ci, de ça, et vous trouvez le contrat et machin, et tout est gratuit. Vous faites ce que vous voulez, hein. Mais moi, euh, je suis chef d'entreprise, je suis entrepreneur. Euh, J'aime bien que les, les, les fondations soient solides. À partir du moment où vous démarrez sur des choses gratuites faites par des gens que vous ne connaissez pas, que vous avez jamais vu, jamais entendu parler, vous ne savez pas d'où ça vient, bah, je suis navré. Mais ça veut dire que les bases ne sont pas solides. Et donc comment vous pouvez construire un, un, un business sur du long terme en ayant des bases qui ne sont pas solides Enfin, à un moment donné, c'est pas sérieux, quoi. Ou alors vous n'êtes pas sérieux. Ceux qui, par, qui, qui partent de ce principe-là, c'est pas sérieux. Et donc on arrive à des absurdités ou des choses comme on peut voir là où on se retrouve à, à, à être condamné au tribunal parce que derrière on n'a pas fait l'activité de manière légale. Et c'est surtout qu'on n'a aucun moyen de le prouver. Si à un moment donné vous vous retrouvez au tribunal, vous allez dire « Ah bah oui, je suis allé sur la chaîne YouTube, machin, il m'a fait le contrat. » Mais elle est où votre crédibilité par rapport à ça alors que si à un moment donné, vous avez acheté une formation auprès de quelqu'un, vous avez acheté le document et vous savez d'où il vient, vous savez comment il a été rédigé, c'est très facile de dire bah ben voilà, moi j'ai euh, une facture, j'ai euh, un contrat qui a été fait par telle personne, tel programme, tel etc., etc. Et donc c'est très facile après de quelque part de reporter votre faute sur euh, sur sur euh, sur la personne qui vous a livré l'information. Vous comprenez en fait. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer dans, dans, ce, dans cette vidéo. J'espère franchement que ça va, vous allez comprendre un petit peu l'intérêt pour ceux qui, qui ont jamais fait de la sous-location, qui s'y intéressent. Faites-vous accompagner. Je sais que c'est une somme d'argent, mais si à un moment donné vous n'êtes pas capable de mettre 1000, 1500, 2000 euros pour lancer un business, malheureusement, j'ai envie de vous dire, c'est pas fait pour vous, quoi. Euh, continuez à faire votre métro-boulot-dodo, continuez euh, à aller bosser pour un patron à 1000 balles ou 1300 balles par mois, et puis et puis voilà. Enfin, Vous, vous comprenez un peu le truc, quoi. Et puis, euh, c'est aussi pareil. C en fait, c'est tout le temps une question de priorité, parce que je suis certain que ces mêmes personnes qui vont vous dire, oh, c'est trop cher la formation, c'est des personnes qui vont peut-être passer leur temps, euh, comment dirais-je, aller au restaurant, ou qui vont peut-être passer leur temps à s'acheter des produits qui ne leur servent à rien, des produits, des, des passifs, hein, des produits de consommation, je pense notamment au téléphone, puisque c'est un produit qui est hyper développé. Je vois plein de personnes qui ont, qui ont des iPhones, etc. Ben, à un moment donné, un iPhone, ça vaut entre 1000 et 2000 euros. Donc, peut-être qu'il faudrait peut-être plutôt envisager de ne pas acheter ce, ce produit et au contraire l'utiliser à, à bon escient pour se former, pour avoir une formation qui peut-être justement, elle, va te permettre dans six mois ou un an, de te permettre de l'acheter ce téléphone. Tu vois, c'est toujours pareil en fait. C'est euh, euh, comme si tu avais un champ, euh, un champ de riz ou un champ de café euh, et que tu passes ton temps à picorer dedans, bah, il faut peut-être mieux au départ penser à comment euh, euh, comment dirais-je développer son champ de café pour après pouvoir euh, effectivement récolter son café pouvoir consommer du café gratuitement. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les voilà, on a terminé, n'hésite euh, pas à commenter, à me dire un petit peu, euh, bah toi, comment, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que tu penses aussi de tous ces euh, uh, formateurs-là qui s'appellent des vendeurs de, euh, je ne vais pas dire la suite, mais ils vont se reconnaître, qui, euh, qui, qui, qui, qui, qui croient qu'ils vont révolutionner euh, tout euh, parce qu'ils euh, font des copier-coller de diverses formations à droite à gauche et qui vous mettent des documents gratuits et qui pensent que ça y est, c'est bon, c'est prié, c'est réglé. Qu'est-ce que vous pensez de ça Moi franchement j'en pense que c'est du grand n'importe quoi et c'est pas sérieux du tout. Enfin, moi je voilà, c'est ma façon de voir les choses. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à la partager cette vidéo, bien évidemment, à la liker euh, si celle-ci vous a plu. Euh, comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vais vous souhaiter une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.